Salut à tous, c'est Linux Player et bienvenue dans ce nouveau tutoriel où aujourd'hui je vais vous expliquer comment craquer Minecraft sans avoir besoin des droits d'administrateur. Pour ce tutoriel, vous n'aurez pas besoin d'util Launcher et ça c'est très important parce que j'ai sorti une vidéo récemment pour expliquer pourquoi il ne faut pas utiliser le Launcher. Donc la première étape, ce sera de télécharger Java. Si vous n'avez pas Java d'installer sur la machine que vous voulez utiliser, vous pouvez le télécharger depuis adoptiumnet temurin releases Ici, vous choisissez le système que vous voulez utiliser, donc moi. L'architecture, je sais que c'est X64, parce que c'est le, le cas le plus courant. Si ça ne marche pas pour vous, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Je le lirai et je vous répondrai. Package type JRE, comme ça c'est plus petit. Vous voyez. J'ai des cas, c'est plus gros et ça sert pour le développement. Moi je veux juste exécuter Minecraft, donc je prends JRE. Et la version c'est 17, parce que la dernière version de Minecraft fonctionne avec Java 17. Et je le prends en point .zip parce que je ne veux pas avoir besoin des droits d'administrateur. De donc là, j'enregistre. Et une fois que j'ai ça, je peux aller chercher PolyMC. Donc, qu'est-ce que c'est PolyMC PolyMC, c'est une modification du Prism Launcher qui permet de jouer en hors-ligne, donc sans compte Minecraft, ou avec un compte Elibi. Donc, euh, ça, je n'ai jamais utilisé, mais en gros, ça permet d'avoir un compte avec des skins gratuitement. Donc, si jamais vous voulez essayer... Euh, Allez-y, à vos risques et périls, moi, je n'ai pas testé. Donc, sur la page PolyMC, vous prenez la version qui correspond à votre système. Donc, moi, ce que je veux, c'est la version portable, puisque je ne veux pas avoir besoin des droits d'administrateur pour l'installation. Voilà, j'enregistre. Et une fois que j'ai ça, je peux aller dans mon dossier, et je peux faire « Extraire tout ». Donc là, j'extrais. Je décoche « Afficher dossier extrait » une fois l'opération terminée. Là, comme ça, j'ai « Java ». Et PolyMC, je fais Extraire Tout et je décoche Afficher Dossier. Voilà, ensuite je peux ouvrir le dossier PolyMC et lancer PolyMC. Là, je choisis ma langue, Français. Pour Java, je fais Parcourir, je remonte et je sélectionne javaw.exe. Et là, je peux faire Terminer. Donc là, une fois que je suis dans PolyMC, il ne me reste plus qu'à ajouter une instance de Minecraft. Donc là, pour l'exemple, je vais prendre la version 1.19.3 modée pour avoir les meilleures performances. Et ça, euh, l'intérêt de PolyMC, c'est le support direct des modpacks et de l'installation de mods depuis ModRint et CurseForge. Donc ce que je vais faire, c'est ajouter une instance. Là, je ne veux pas Vanilla, je veux ModRint. Et je veux l'instance Fabulously Optimized. Donc c'est une instance qui utilise Minecraft 1.19.3 et Fabrique, avec euh, plein de modes, donc il y a toutes les explications là si vous voulez lire. Je fais OK, et ça va me télécharger tous les modes. Et quand je vais faire lancer, il va m'inviter à ajouter un compte. Donc là je fais Yes, et là vous voyez, euh, je peux pas ajouter un compte Microsoft, il euh, n'y a pas cette fonctionnalité. Ce que je vais faire c'est ajouter un compte en ligne. Linux player 9. Et voilà, ça me lance Minecraft, fabulously optimized. Voilà, je suis dans mon Minecraft. Bien sûr, ça met un skin random, donc je vais vous montrer comment on fixe ça. Donc maintenant qu'on a vu que le jeu fonctionne et qu'il se lance, je vais vous montrer comment ajouter le support des skins en offline. Donc pour ce faire, vous devrez sélectionner l'instance, faire modifier, aller dans mode, et cliquer sur télécharger des modes. Là, vous allez chercher Taylor, sélectionner le mode pour téléchargement, vérifier et confirmer, OK. Et ça m'a ajouté Fabric Taylor dans les modes. Donc qu'est-ce que c'est Fabric Taylor C'est un mode qui permet de changer de skin rapidement depuis la console Minecraft. Donc là je vais relancer mon instance. Et là maintenant que j'ai Fabric Taylor, je vais, je vais récupérer mon skin et le mettre sur mon joueur. Voilà. Je suis bien plus beau comme ça. Et voilà c'était comment craquer Minecraft sans avoir besoin d'utiliser launcher avec PolyMC. J'espère que ce tutoriel vous a plu. Si c'est le ce cas, n'hésitez pas à liker et partager. N'hésitez pas non plus à informer vos amis des dangers du Team Launcher. C'est très important. Et moi, je vous dis à très bientôt dans un prochain tutoriel. C'était Linux Player. Salut